En route mauvaise trop pas. Aujourd'hui. Balade à vélo. Ralentisseur. Désolé si ça bouge un peu trop. Ça fait longtemps que je veux vous faire des vidéos. Et je n'y pense jamais quand on va faire un tour. Non, elle est pas en turbo, qu'est-ce que tu racontes là? Non, mais... Le paysage. Les... Heureusement que vous n'avez pas l'odeur, parce que euh, ça puait le le purin de de vase. On que le, le son sera bon. Les anges, les anges vont se demander mais qu'est-ce qu'il fait Avec une caméra sur sa tête. Mais tournant, euh, parfois en vidéo, vous allez connaître le quoi, vous allez connaître le quoi. Voilà, on tourne et ça descend euh, très fort. Euh, c'est bien pour la tenue de route, c'est... Bon. Pour la tenue de route, c'est l'idéal. Voilà. Pourquoi de venir ici pour, euh, pour faire ma petite vidéo euh... Mes petits tours en voiture. Je manque à l'assistance électrique sinon. Ce serait impossible Un carrefour Une belle Audi Qu'on a croisé là Il fait un temps l'idéal pour, pour ce type de sortie là. Quoi Ça arrive <rire> Qu'il y ait euh, une feuille ou quoi sur la route et avec le... Devant, euh, que nous sommes là parfait. et là vous les vous en êtes je ne vous dis pas comme je suis euh, Ça tremble. Pas si meilleur que ça. Ah. Oula. Oui, mais faut que je monte dessus. Bah vas-y. Vas-y. En diagonale. Un peu trop mordu le côté. Et on l'a entendu pas. Oui. J'ai encore manger des feuilles. Oh non Une fois c'est bon Piste petit cyclable petit en Wallonie. Euh... C'est pas ça. habite là, je ne l'ai pas, le bruit de la route euh, doit être monstrueux. Là, là, on est descendu du trottoir. On regarde à droite, on regarde à gauche. Et on y va à toute vitesse. Demi-tour. un print final ah. prenons ma peur de vous invite à aller voir la playlist le effet du Renault Master euh, transformé en mobile home. Voilà. Oh ah. là, on monte. Ouf. Ne t'arrête surtout pas. Merci. Vous avez vu, hein Elle s'arrête en pleine monter pour avoir du mal après. Là, ça descend. pas veillé encore enfin une bonne route enfin du bon bitume ah oui mais je trouve pas du <rire> <rire> <rire> ma, <sa> <rire> ma femme ma femme à Ouais. Terminé. Enfin, il faut pas crier avec toi trop vite. C'est un jeu de bois. C'est plus agréable ça que du caca de vache Ça fait du bien Un peu de bitume Non ma montre je ne l'ai pas On On pas On pas pas Ah Femme oh, J'aime ah. pas quand ça monte. On aurait dû rester sur la route. On est dans le sable. On est dans le sable, les amis. Oh Ah Ah l'autre.